Demande 42 Expression d'amour vrai Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Béni sois-tu de me garder en ta voix d'amour vrai en toutes circonstances, afin que mes actes soient le reflet de ton amour, l'expression fidèle de ta présence bénie et un espace sacré pour t'accueillir dignement et pour que chacun puisse librement et dans la paix exprimer sa propre voix d'amour vrai. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.